ras votre compagnon dans les services informatiques. Nous voici à nouveau de retour sur la chaîne concernant notre notre projet, notre travail en cours, notre initiative qui était tenue sur comment rendre notre ordinateur plus léger et plus rapide, comme lors de son achat. Et comme je, je me suis présenté tout à l'heure, c'est toujours proche de et votre côté sur le Mazaro technology. Alors nous allons faire un rappel sur ce qu'on avait eu à faire la fois dernière. on disait qu'on avait quatre étapes à effectuer pour aboutir à une suite favorable concernant l'élaboration de l'amélioration de notre ordinateur, comment la rendre plus rapide, plus souple, plus léger comme lors la lorsque nous l'avons acheté. Et nous avons travaillé précédemment sur la vidéo précédente concernant euh, le nettoyage des disques. On a vu comment faire et nettoyer les disques. Et on a vu aussi euh, sur la deuxième étape comment supprimer les fichiers tampons et quelles sont les commandes appliquées. Les trois étapes, on a fait sur le tampon ou la commande tampon avec euh, pourcentage, commande tampon euh, sans pourcentage et. On est allé sur la troisième partie qui était aussi euh, sur euh, la commande Prefetch, c'est la commande Prefet, c'est cette commande qu'on a utilisée, c'est là où on s'est arrêté et ensuite. Alors, nous allons poursuivre avec la troisième partie concernant le nettoyage de notre ordinateur ou la mise en œuvre sur l'amélioration des performances de notre ordinateur. Ici, nous parlons ici sur la troisième partie qui concerne tout simplement à pouvoir supprimer les points des restaurations. Voilà la chose essentielle, suppression des points de restauration. Alors, comment aboutir rapidement sous le menu ou la barre de recherche ici, ou si vous n'en avez pas, vous allez ici au menu démarrer, bouton droit, recherche, et vous tapez la commande point des restaurations. ça vous donnera comme un, un raccourci qui va s'afficher sur le compte, comme quoi euh, créer des points de restauration. Et pour moi, soit il y a deux possibilités. Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder par le menu marais vous venez, vous ouvrez un dossier comme tel, un simple dossier, peu, peu importe, vous allez au niveau de votre ordinateur ou ce PC, tout simplement, dans, dans, dans la fenêtre qui s'ouvre d'un dossier quelconque de votre ordinateur et vous irez tout simplement ici sur ce PC, bouton droit et vous allez aller sur propriété, une fois sur propriété vous allez cliquer sur propriété et vous aurez cette fenêtre de paramètres système qui va s'afficher cette fenêtre qui s'affiche voilà, vous aurez cette fenêtre et une fois que c'est ouvert vous allez descendre un peu plus bas ou vous allez ici si s'élargir comme tel, il n'y a pas de problème, euh, on attend que ça se lance. Si vous venez sur paramètres avancés du système, et sur paramètres avancés du système, vous cliquez, une fois que vous cliquez sur paramètres avancés du système, suivez la méthode, parce que c'est cette méthode qui vous permettra, soit vous allez sur la barre de recherche, vous tapez euh, restauration, euh, vous allez mettre tout simplement, euh, euh, point de restauration voilà, sur la barre de recherche point de restauration et si vous n'avez pas cette barre de recherche vous venez sur le menu démarrer bouton droit, vous aurez recherche, rechercher et quand vous aurez recherché vous taperez sur la barre de recherche point de restauration alors, et il va vous afficher euh, la fenêtre sur le point de restauration et sans plus tarder nous aussi, sur moi c'est une autre procédure que j'ai appris par rapport à l'état de ma machine parce que j'ai plusieurs fichiers ouverts et ça semble un peu gros. Bon. Alors, j'ai ouvert ce fichier via un dossier ouvert à votre gauche, ce PC bouton droit, et vous allez sur Propriété en bas. Et, euh, le menu de rang qui s'affiche sur Propriété, vous allez afficher sur, vous allez arriver ou retomber sur cette fenêtre. Une fois arrivé ici, vous allez cliquer sur paramètres avancés. Alors, paramètres avancés, je suis sur paramètres avancés, je vais afficher tout naturellement aussi euh, mon support parce que c'est quand même très important. Donc, je suis là sur paramètres avancés. Alors, je viens sur protection du système. Alors, vous savez que c'est toujours état, c'est toujours la partie la plus importante de votre ordinateur. Si vous faites une erreur, vous gâchez votre machine. À cela, donc, nous allons traverser tout droit. Donc, nous étions ici sur nom d'ordinateur, alors automatiquement vous allez sur protection du système. Au niveau de protection du système, vous aurez cette partie essentielle. Alors, soit on dira configurer les paramètres de restauration, gérer l'espace des disques et supprimer les points de restauration. Si vous venez ici, on dit, vous pouvez annuler les modifications au système et en, en, en rétablissant l'ordinateur à un état antérieur, en choisissant un point de restauration précédent. Alors, si on vient ici par exemple, c'est l'objectif de point de restauration, c'est quoi C'est conserver ou faire une image, une copie littérale ou intégrale de votre ordinateur dans le but où si une fois que ça arrivait, qu'il y a un dysfonctionnement système ou une mise à jour qui avait été installée et a, a, a dû euh, soit défectuer euh, une partie du système ou soit un logiciel que vous avez installé qui a dû broyer euh, un fichier système, ça arrive, alors à cela... Et que le système ne marche plus, il faut avoir des méthodes euh, au niveau de démarrage qui vont vous permettre d'aboutir sur le point de restauration. Donc ce point de restauration vous permettrait de remettre ma, votre machine à, à un état intérieur, c'est-à-dire à, à l'état à, à euh, normal où ça a été, avant que ça soit défectueux ou que le système soit dysfonctionnel. Donc voilà le but des point de restauration, mais quand c'est ne une fois que ça prend, imaginez votre machine, en elle-même déjà Windows 10, il prend minimum 8 à 10 gigas de stockage. Donc si vous avez fait fréquemment ou vous avez programmé des points de restauration à plusieurs reprises, vous en trouverez plusieurs. Alors ne pas aller dans les détails plus loin pour en savoir comment ça se passe, c'est trop informatique, mais je vous amène dans les points essentiels afin que vous ayez accès à ce point de restauration, les supprimer et créer d'autres, supprimer tout ce qui existe comme point de restauration et créer celui sur lequel vous allez travailler. Donc on vient ici tout à l'heure, on dit configurer euh, point de restauration. Je viens ici tout simplement, on me dit supprimer tous les points de restauration sur ce lecteur. Je supprime tout simplement. Voilà, il me dit, vous ne pouvez pas annuler les modifications du système non souhaité sur ce lecteur. Voulez-vous vraiment continuer Je dis continuer. Et il va supprimer tout ce qui est point de restauration. S'il y en a plusieurs, 2, 3, 4, 5, peu importe. Il le supprimera. Il le supprimera. Voilà, donc le point de restauration est correctement supprimé. À cela, je ferme et je vais sur créer je crée alors il me demande le nom que je dois nommer sous le point de sa restauration alors je vais nommer par exemple je dis restore restore espace dès que c'est décembre je mets la date d'aujourd'hui 6 euh, 2022 alors c'est le point de restauration créé décembre le 6 décembre 2022 et je crée automatiquement Ma machine est de bon état c'est fonctionnel il va faire une éregistration du système actuel et de son bon état fonctionnel de sorte que une fois que c'est devenu dysfonctionnel ou encore défectueux et que ça n'arrive plus à se lancer je constate que c'est lourd ou des applications n'arrivent pas à s'installer à ce moment là je veux tout simplement aller dans les paramètres comme je l'ai fait si j'ai l'accès je peux restaurer à ce niveau aussi restauration de votre système et je prends la restauration la plus bonne que je verrai de la date par exemple de celle d'aujourd'hui et voilà comment nous aboutirons dans cette étape en attendant que ça se lance nous allons rapidement attendre que la création de ce point de restauration soit effective donc And ah to see the heaven Alors, on va constater que ça prend un peu du temps. On va pas souhaiter tout simplement le temps que ça va restaurer parce que la création, c'est carrément mettre des points euh, essentiels sur l'état du système, sur regarder tout ce qui est système, euh, créer une image de tout ce qui est un ordinateur du système du côté système qu'on pas de l'ordinateur c'est purement du côté système d'exploitation et des applications installées pour la remettre à jour avec son état intégral c'est à dire avec tout ce qui est installé de votre bureau de votre profil ainsi de suite et vous y trouverez l'état correct une fois que vous aurez restauré votre machine comme tel dans juste quelques minutes on va poursuivre pour finir la dernière étape Alors, nous voici si le point de restauration a été créé. Parfait. Donc, euh, c'est une très bonne chose. On a créé notre point de restauration. On a supprimé l'ancien ou encore les vieilles points de restauration existantes. On a tout enlevé et on a créé une nouvelle euh, partition ou encore euh, une image points de restauration de notre machine. Donc, on a supprimé tout ce qui était comme point d'autres points de restauration. Pourquoi Parce que ça prenait de l'espace. Ça permet de stocker. Euh, si on avait des imaginez 8 gigas par point de restauration, par exemple, ou encore de, de mémoire, des termes mémoire des machines, ça prend. Donc à cela, on le ferme. Et là, on a bravé la toute première étape, point de restauration, et et là. Euh, on vient à la toute dernière étape, c'est quoi? Sur le disque local C, on va aller sur le dossier Soft Distribution et on va supprimer. Donc on va, on prend n'importe quel dossier de notre machine, on vient rapidement au disque local C ici. Et on va, on a dit, euh, euh, disque local C on va aller sur Windows et sur, dans Windows on aura un dossier Software Distribution on vient, on vient, il est où le dossier, on vient on va chercher le dossier Windows il est là, on double clique dessus pour l'ouvrir avec prudence s'il vous plaît parce qu'elle n'est pas supprimer autre chose et ce n'est pas autre chose on va aller sur le S Software, on va rien toucher d'autre parce que ça c'est carrément votre système, si vous touchez et s'assurer que vous allez voilà nous sommes sur software distribution double clique dessus et nous allons supprimer tout ce qui est dedans comme fichier Alors comment faire je fais tout sélectionner et je viens ici je fais supprimer tout simplement voilà et il mon autorisation ok et je supprime quelques minutes justement pour que il s'envole tout ce qui est là euh, voilà, voilà, voilà. Et c'est si un fichier qui est ouvert en, en mémoire, il ne va pas accepter. Je ferai faire ceci pour tous les éléments actuels ignorés. Et ensuite, je ferme déjà en attendant qu'il supprime. Et je vais lancer pour ne pas perdre de temps la deuxième, la toute dernière étape qui reste. Alors, sur la dernière étape, on dit sur la barre de recherche, taper MS. CMD et sur la fenêtre CMD qui s'ouvre, tapez ipconfig/flash/dns. Là aussi, c'est au niveau de votre. Si votre machine se connecte euh, euh, fréquemment sur Internet, sachez que vous avez un IP qui est le numéro d'identification de chaque machine sur Internet et il y a aussi le DNS est domaine M-Service qui permet la translation, c'est-à-dire trans, trans, traduction du nom du domaine aux adresses IP. C'est un peu compliqué à expliquer, mais néanmoins, euh, je vais tout simplement euh, passer, nous allons passer à l'étape suivante. allons venir sur barre des recherches. Si on va sur euh, menu démarrer, bouton droit, on va aller sur recherche. Voilà. On va aller sur menu démarrer recherche et je vais mettre cmd tout simplement terminer cmd euh, je vais cliquer dessus cmd voilà c'est l'infini des commandes il va chercher rapidement et nous le sortir voilà, nous sommes sur samedi, qui est l'un des commandes qui nous permet justement de pouvoir aller sur l'état de notre machine, au niveau du tas l'interaction inter, ou encore la communication machine-système, c'est-à-dire matériel, tout ce qui est soft et word tout ce qui est hard soft la combinaison qu'on en parle de la programmation machine c'est au niveau de cmd alors nous allons juste mettre comme la commande nous le dit ici ipconfig slash ipconfig au niveau de notre commande ici et notre de commande pour terminer rapidement un peu de lenteur sur ma machine mais moi nous allons aller et terminer rapidement donc c'est ipconfig config slash flash dns alors je suis là je vais déplacer un peu pour que l'on voit tous ces connexions je suis en train de faire ip config c'est ip configuration en anglais slash euh, flash DNS et, et entrée. Voilà. Il me dit tout, tout ce qui est là. Qu'est-ce qu'on m'a dit Voilà. Du quoi Je vais réunir la commande. Est-ce que je viens Flash. Voilà. On l'espace. Ok. Dans le cache des résolutions DNS de vidé. Donc là, nous avons tout supprimé. Au début, la commande avait été avec de l'espace. Donc sans espace, IP config slash flash DNS. On fait entrer. On vous dira la configuration IP de Windows cache de résolution DNS vidé. Et on le ferme. Et voilà enfin. Euh, chers internautes, chers informaticiens, chers apprenants, nous sommes arrivés à terme de notre euh, travail de maintenance, ce qu'on appelle la maintenance curative. La maintenance curative au point où nous constatons que notre machine devient lourde et nous voulons pourtant l'améliorer. Nous pouvons aussi euh, le faire dans un but mais là, c'est quand nous constatons que euh, notre machine n'arrive plus à fonctionner comme elle était en avant ou quand on avait acheté. Et au début, faites un remarque. Une fois que vous êtes devant votre machine, avant de faire quoi que ce soit, avant de pouvoir faire euh, toutes ces commandes qu'on a eu à exécuter, faites le constat, allez-y devant votre ordinateur et faites le constat de la mémoire, d'état de votre machine. Et après que vous aurez, vous allez, vous aurez, vous aurez effectué tout ce qu'on a eu à faire comme vraiment comme commande, comme exécution, comme vraiment, vraiment, vraiment manipulation, vous allez constater, vous viendrez sur votre machine, sur PC, guérir dessus, afin de voir l'état de mémoire. Donc, euh, vous allez voir particulièrement ce lecteur C auquel vous allez voir constat. Premièrement, faire le constat de quelle est la mémoire auquel vous, vous étiez avant de faire les exécutions des commandes. Et une fois que vous avez effectué toutes ces commandes, vous allez voir qu'il y a assez de mémoire qui avait été libérée sur cet espace-ci. Voilà enfin, nous sommes arrivés à la fin, à la fin de notre, de notre euh, travail et je vous recommande euh, de pouvoir vous abonner D'aimer la vidéo Et surtout j'attends de vous En retour de vous Les commandes ou encore les questions Ou les suggestions, les problèmes Que vous avez au sein de vos ordinateurs Cela nous permettra de pouvoir Susciter, de créer certains nouveaux sujets Et de faire d'autres vidéos Concernant les besoins, les difficultés que vous pouvez avoir Donc mettez les sur les commandes Aimer et cliquez j'aime Et appuyer euh, Sur la cloche Justement afin de pouvoir en tout cas, c'est la seule possibilité et le seul moyen de participer à cet événement. En tout cas, c'est très important. Nous nous attendons à vous et très heureux de passer ce moment avec vous. Et nous croyons que les prochaines vidéos seront plus meilleures. Alors, merci beaucoup et merci beaucoup. À vous.